Donc, les Shawai, aujourd'hui on s'attaque à 2004, et oui, donc c'est Mister et Tiger. Aujourd'hui, on va jouer à Amy Is Away, et euh, on a le choix entre plusieurs trucs. Et moi, je, je, je, je prends vraiment ce que, ce que je connais, j'ai prendre ça. Et puis, je vais prendre un vieux truc, genre, ouais, je peux faire, faire ça en 2015 pour voir si ça change. Euh, alors, eh, salut Tristan, alors avant toute chose, euh ça ça peut nous donner des indices mais bon euh... salut émilie hey c'est vraiment que ces personnes tu de l'importance pour toi c'est pas hey, allez. <rire> euh, que, comment à ta vie euh, je pense que je pense qu'elle est euh, souvent bien <rire> bah c'est elle est cool euh, elle est cool, hein, elle est cool. Je comment et la tienne comment elle va la tienne ta vie ah ben euh, finalement euh, bah, elle va bien, elle va bien, et t'as des plans pour ce week-end. Euh, Mais gros avant hein. euh, going to a show Allez un spectacle, Allez, moi je vais à un spectacle, parce que je suis littéraire. Et euh, avec mes amis avec mon ami. Oh alors là Là mon petit biscuit Petit biscuit là, mmh, je l'adore celui-là. Biscuit là, petit biscuit fait un truc génial. Là, alors je peux vous, vous expliquer ce fait fait petit biscuit. <rire> Tiens c'est, c'est cool. Ah bah c'est, c'est juste une fille. <rire> fait ah bah je suis allé à, vais un, un, oh c'est juste une fille, pas. <rire> J'adore. Un ah, cool, euh, bah je, je m'en fous hein. euh, Je voilà, je voilà. Euh, euh, ah, c'est quand est-ce que je rentrée Ah, bah c'est. C'est en classe En classe, oui, parce qu'en fait, euh, on fait les mêmes études, tu vois. Voilà, ah, on fait les mêmes études. <rire> le petit biscuit, le, tu vois, le, mon bis le biscuit, là, le, le biscuit, parce que si mon bon biscuit, ça va commencer à devenir pervers. Si je si dis le biscuit, euh, sens indestructible, euh. Elle est drôle, elle est chaude <rire> Elle est drôle c'est bien soi Elle est drôle euh... Je me marre souvent avec ça ça Alors euh, qu'est-ce que tu penses d'elle <rire> Oh Tristan mmh. Alors je veux déjà prêter les chaudes Je, je refais peut-être une partie pour voir ce que c'est So euh... alors... Euh... C'est cool, c'est ouais, ouais, cool. Hein. Bon, franchement, je Voilà, ouais, ouais j'ai buté. Je l'ai buté. Euh, c'est cool, donc voilà. Ouais, bah, on se dit tout le temps. Alors, euh, autant voilà. Hein. Ah, bah, je suppose j'allais un hein, je que je vais aller à un show euh, et que je serai pas contente. Attends, je suppose que moi et Brad euh, nous allons aller à un show. Euh, ça ça me rendra pas heureuse. Euh, a, la, la, notre relation est terminée. Ah, je suis désolé. Je suis tellement désolé, mais je te l'avais dit. Euh... Bon, là... <rire> Comment vas-tu? Euh... Ah bah je vais bien c'est juste que voilà ça me fait un peu chier Là, moi aussi c'est un peu chier personnellement et lui et moi bah en fait on n'avait pas, pas le même groupe pas le même groupe um, um, I feel really alors you know tu, tu comprends tu vois tu comprends tu vois je me sentais mal tu vois tu comprends il était stupide il faisait le con ah, je comprends tu vois moi je, je, je, je suis le gars voilà, voilà tu, tu peux Enfin, j'ai reçu la même chose euh, just all full euh, je me sens abandonné ça c'est euh, c'est comme euh, c'est comme si je n'avais plus euh, aucun ami euh, pourquoi euh, il t'a fait ça euh, c'est des mauvais amis euh, là, pourquoi ça s'est cassé, cassé en fait on utiliser beaucoup moins en de traduction, alors sans doute que je vais me faire avoir. Euh, bah, je pense qu'on euh, n'avait plus... De... Bah, bah, même pensé. Euh... Euh, je, je, je me sens comme si euh, euh, ça, tout avait changé depuis l'été. Euh, je me sens différent. Euh, et même euh, Je vais commencer à pleurer. Non, s'il te plaît, ne, ne pleure pas, monsieur. Je... is Loss. You are an amazing person. Oui, parce que... <rire> si, si, en fait... Euh, merci. Je suis désolé pour tous ces messages. Euh, you are not a mess. Euh... En de toi Quoi non. I care about you. Je pense à toi. Mais non, je suis pas le plan cul. Non, je suis pas le plan cul. Mais non, je suis pas le plan cul 2013. Non, je suis pas le plan cul 2013. Bon allez. Je pense que c'est parce que c'est dans c'est friends tu vois. c'est... J'hésite, j'hésite. Putain, putain. C'est c'est là que va tout jouer. C'est tu vois, tu lui fais ouais, je pense à toi. Euh, tu n'es pas une personne mauvaise. Bon allez, on va, on va pas la jouer tout de suite. Oui. Je pense qu'on va pas la, la choper. Quoi. bon. Euh, tu es juste triste, c'est totalement comme ça. On va se rappeler de ça. Merci. C'est, c'est cool de parler avec toi. Ouais, pas de problème. Euh, je Euh, pas de problème, pas de problème, c'est la friendzone. Euh, you don't. You take, je comprends pas ce que ça veut dire. Je sais que tu ferais la même chose. Je sais que tu ferais la même chose, parce que voilà, on est 3000. amis. Hein. Je fais la même chose pour moi, oui. <rire> ouais, c'est ça que je. Euh, J'aimerais te parler quelque chose. Euh, je suis. Euh, Alors là, c'est pas malin. Hein. Alors, euh, j'ai envie de te poser une question, euh, mais je suis, je suis appris de ce qui va se passer après. Euh, tu me promets que tu vas jamais me haïr. Euh... Bah vas-y, juste pose la question. Je te promets. Vas-y, je te promets. Qu'est-ce que c'est euh... Atravist Travis si c'est normal, je sais pas comment Attends, 5 minutes parce que. Non mais, on ne pas le même message. Attends. On n'a pas le temps. On va attendre 2 secondes que je termine avec ces messages. Alors. Alors, euh, ok. Alors euh, à la partie, euh, à la fête là, euh, bah en fait euh, on, on a marché ensemble, on s'est arrêté et puis euh, bah voilà. Et après tu on a regardé les étoiles. Et pourquoi tu m'as pas embrassé Je sais pas, euh, j'ai pas envie, <rire> j'ai pas envie. I didn't want to scream, j'ai pas envie de euh, faire peur, I didn't know you feel that way. Je sais pas. Euh, bah si, euh, tu toujours, euh, si... Tu penses toujours... Euh, si tu penses toujours... Si tu penses toujours... Que tu as encore des... Bah un sentiment... Pour moi, mon avis ça doit être ça, ça doit être if you already want red. Euh, si tu as toujours les mêmes pensées que tu avais... Euh, euh, I don't... Je, je ne sais pas. Euh, je pense que c'est stupide. Euh, you should have to me. I wish had kissed... Je pense que je t'ai Oui, je pense que je t'ai embrassé. J'aimerais en passer. Oui. Oh là là, attends, attends, attends. <rire> Je pense. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouh, le petit biscuit. Oh là là, et hey, j'ai une idée. Si, si tu avais dit ce week-end, euh, ce serait pas mal. Euh, et on devrait. Euh, on va se rendre. On va manger. Qu'est-ce que tu en penses, please, comme visite Not as long. Bon, plus comme visite. Je voudrais euh, t'aimer. Oui, euh, je suis vraiment excité. Oh là là, ça commence à tenir chaud. Euh, des plans avec Emma. Euh... je ferai une excuse Non. Je dirai une excuse. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, bon, je donnerai une excuse, vas-y, hein. ah, je donnerai... Euh... I'm not. Ouais, je donnerai une excuse. Ouais, je donnerai une excuse, on s'en fout, quoi, c'est bon. Ok, euh, c'est juste que voilà. Tu voulais savoir que de quoi tu pensais euh... Je sais pas. Ah, J'hésite. Parce que les trois ça veut dire putain, on va ouvrir. Alors la première c'est tu peux finir avec un cas d'attressage, pour balicouille. Non, les La deuxième c'est ça. Euh, ça c'est vas-y, tu ne que pour moi, je te garde pour moi. Celle-là c'est vas-y. Euh, je préfère celle-là, hein, vraiment. Euh. Je pense, mais c'est mieux, c'est bien. C'est bien pour moi. Euh, Est-ce que je devrais prendre de l'alcool euh, oui, Prend beaucoup, il oui, prend. Euh, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. besoin. J'ai pas envie de la bourrer non plus, quoi. Hein. <rire> Après, j'ai passé pour un violeur. Quoi. <rire> Je suis excité d'aller te voir. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, je vais. Um, yeah, uh, I see you this weekend, okay? Of course! See you soon. Talk to you later. Bah, on, on se parlera plus tard. ou, euh, Of course! Bye! Oh là là! Oh là, là on... J'ai deux ans et je nique déjà. <rire> 2004, j'avais deux ans. Et donc, voilà, donc euh, c'est comme ça que se termine ce, ce, cette année 2004. Magnifique, hein, magnifique. Franchement, le petit biscuit sera rentré. C'est magnifique, franchement, magnifique. Je, je suis content. Euh, petit biscuit est rentré. Voyons ce qui va se passer en 2005. Euh, je pense que voilà, c'est c'est magnifique d'ailleurs. Windows euh, XP professionnel, c'est magnifique. <rire> donc voilà, euh, j'espère que ça vous aura plu. Euh, et voilà, <rire> dites-moi euh, si votre petit biscuit à vous euh, il s'est rapproché d'Emily. Moi personnellement, mon petit biscuit, il s'est rapproché de sa tasse de thé. Et donc voilà, on verra la prochaine fois. La tasse de thé est toujours aussi proche. Allez, bye.